elle est basée sur le fait de, de générer du cash en fait voilà de faire de la plus-value alors je voudrais vous poser une question qui dans la salle aujourd'hui voudrait faire un million d'euros d'accord donc il y en a qui lève pas le bras parce qu'ils veulent faire 2 millions l'opération totale nous aura coûté 360 000 euros pour les trois maisons et à la revente on, on prévoit une plus-value de 180 000 euros dès lors qu'on aura vendu les trois les positif charge déduite combien il va te rester Alors, par mois environ grosso modo on est à peu près dans les alentours de 1200 euros de cash flow positif qui va me rester à la fin du mois voilà donc c'est quand même c'est quand même 1200 euros 1200 euros ouais. 1200 euros bon, tu es en train de me dire que la maison que tu vas faire à côté là le nouveau projet donc tu ouais, vas avoir ouais. une deuxième maison ça te coûte 160 000 euros c'est ça voilà on est en île de france ici oui combien ça coûte un, un studio à Paris un studio à Paris ça coûte euh, 300 320 000 euros. Tu es en train de dire train, tu vas faire une maison neuve de 120 mètres carrés Habitable. avec 4 chambres, un garage, et je le répète, une maison neuve ouais. pour 160 000 euros.